sportifs et idées reçues. Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une petite série de vidéos sur les idées reçues dans les paris sportifs. On va commencer par est-ce que les changements d'entraîneur provoquent un choc psychologique sur les clubs et les joueurs qui subissent ce changement? Alors, je dois avouer voilà que pendant un moment j'ai pensé que oui. Je vais vous prouver le contraire aujourd'hui. Alors si on prend un, un échantillon, on va dire, sur deux ans, entre 2015 et fin 2017, on a eu en Ligue 1, voilà, parce que je parle de, de Ligue 1, on a eu 28 changements d'entraîneur. Alors, dans la mémoire collective et pour avoir aussi des fois discuté avec pas mal de, de parieurs, on aurait tendance à penser que dès le premier match, le club fait un bon résultat. Eh bien, force est de constater que non. C'est juste ancré dans l'imaginaire. Voilà, l'imaginaire collectif, l'imaginaire du parieur. Et je peux vous dire que moi, j'ai eu aussi, euh, on va dire, cette, cette idée que euh, ben, voilà, quand on changeait d'entraîneur, on faisait tout de suite un, un bon résultat. Alors, vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas. Il n'y a que 8 changements d'entraîneur sur les 28 qui ont abouti à une victoire de leur équipe lors du premier match. On va dire que ça fait, lui j'aime bien un peu les, les pourcentages et les probas, 28,6% des matchs, avec une victoire dès le premier match. 35,7% des matchs, euh, l'équipe prend un point tout de suite après avoir changé d'entraîneur. Et donc, dans 35,7% des autres cas, l'équipe perd. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une équipe qui vient de changer d'entraîneur ne gagne pas dans 71,4% des cas. Alors, en quoi est-ce intéressant pour nous par ailleurs Cela peut être un paramètre supplémentaire à prendre en compte lors d'une analyse. Voilà, quand vous allez analyser un match où il y a eu un changement d'entraîneur. En gros, si la cote de l'équipe qui joue contre une équipe qui a changé d'entraîneur est supérieure en double chance, on va dire à 1,4, euh, chose à, à parier, car en fait 1,4 correspond à une probabilité de 71,5%. Ce qui ne veut pas dire que les changements ne seront pas bénéfiques sur le long terme. Serge Concesao étant un très bon exemple avec Nantes en 2016-2017. Donc tous les codes voilà, qui seront euh, supérieurs en double chance à, à 1,40, Seront bons à prendre Alors voilà, je vois déjà les spécialistes, les mathématiques qui vont dire « ouais, Benoît, c'est un échantillon de 28 matchs, ce n'est pas représentatif ». Je suis absolument d'accord avec vous, il faudrait aller voir ça euh, un petit peu plus loin, d'accord Mais euh, déjà, voilà, ça, ça, ça permet de, de questionner, on va dire que le premier pas de l'apprentissage, de toute façon, c'est le questionnement. Donc là déjà, si vous questionnez, si j'ai mis ça un petit peu dans votre tête, bah, c'est déjà un, un premier pas. Et puis voilà, quand, quand vous allez, euh, le prochain entraîneur en, en Ligue 1, parce que forcément il va encore en avoir, qui qu va encore partir, bah regardez bien ce qui va se passer lors de son, son premier match. Donc voilà, c'était un petit peu la, la première vidéo que je voulais faire euh, voilà, sur des idées reçues sur, sur les paris sportifs. Voilà, il va y avoir une longue série de vidéos un petit peu sur, euh, sur ce sujet-là. N'hésitez pas hein, à, à me poser aussi vos questions si euh, vous avez des croyances, des idées reçues. Comme ça, j'y répondrai aussi en... En vidéo, donc euh, partagez la vidéo si, si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours encore accoler, mais c'est comme ça malheureusement que marche aujourd'hui Internet. Si vous voulez aussi assister à une de, de mes conférences gratuites sur les paris sportifs, euh, bah vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien sous la vidéo. Et puis voilà, partagez aussi à des amis s'ils veulent venir assister à, à, à la conférence, je répète, gratuitement, où j'expliquerai un petit peu... Bah aussi mon parcours, peut-être apprendre à me connaître ce que sont les paris sportifs et je vous donnerai aussi quelques clés euh, tout de suite pour appliquer dans, dans les paris euh, sportifs voilà c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir à tous